Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le quatrième épisode de notre série de Unity à Godot en créant un platformer 2D. Donc dans la euh, précédente euh, dans le précédent épisode, on va dire, on était resté à euh, notre personnage 2D qu'on pouvait maintenant euh, déplacer de gauche à droite et on pouvait sauter avec. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'intéresser tout simplement aux animations. Alors, euh, donc on va euh, tout de suite voir comment ça fonctionne, alors on a nos animations, j'ai récupéré les assets, vous avez vu dans la vidéo précédente, et on va s'intéresser maintenant à ça. Alors, comment va-t-on faire ça Donc, au niveau de notre player, ce qu'on va devoir faire, c'est ajouter un nouveau nœud qui va gérer les animations. Alors, c'est un peu comme dans Unity, l'Animator, si vous voulez. Alors, sauf que là, j'ai vu qu'il en existait deux. Donc, on peut ajouter ici un nœud enfant. Et si on tape ici, Animator, vous pouvez voir que vous avez l'Animator Player. Euh, et euh, il y a aussi le, le, le, le sprite Animation. Alors j'ai pas encore. Alors animation, alors je vais mettre sprite, je sais même plus sprite. Animated Sprite voilà donc j'ai pas trop compris la différence entre les deux ça fait un peu la même chose hormis que j'ai vu que l'animator sprite c'est plutôt quand vous avez des sprite sheets bien qu'avec l'animated sprite vous pouvez le faire aussi bon on, on fera certainement une vidéo un petit peu plus poussée par la suite sur l'animator sprite mais ici on va utiliser l'animated sprite alors on peut voir qu'il est ici euh, et euh, d'ailleurs la première chose que je vais faire c'est déplacer mon player alors je vais aussi vous montrer une chose c'est que si vous déplacez votre euh, sprite par erreur vous pouvez voir que ici mon player bah, il est toujours là en fait son node donc je vais faire un ctrl z pour remettre là ce que je peux faire au niveau du player c'est cocher ici cliquer en fait tout simplement sur à côté du canal là c'est pour loquer c'est à dire que là bah, vous ne bougerez plus voyez enfin vous ne bougerez plus ça loque la position voilà euh, mais ici vous avez rendre la sélection des enfants impossible donc je prends le player je fais rendre la sélection des enfants impossible et vous pouvez voir que si maintenant je prends le sprite et que je le déplace Enfin, je vais y arriver, voilà, hop, vous voyez que je peux plus, alors là il est loqué, voilà, c'est tout simplement parce que je l'ai loqué, vous pouvez voir le petit cadenas qui est ici, alors je peux le déverrouiller. voilà, maintenant ça va aller, si je fais ça, vous pouvez voir que en fait je prends le player automatiquement, que je prenne l'animaté de sprite qui est au même endroit, vous pouvez voir que je fais ça. Donc moi ce que je vais faire, je vais mettre mon player ici au milieu. Alors si on clique sur l'animaté de sprite, encore une fois ce qui est bien foutu, c'est que vous avez ici une alerte. Et on vous dit avertissement de configuration de nœud, hein, une ressource sprite frame doit être créée ou assignée à la propriété frame afin qu'un émetteur sprite puisse afficher des frames. Bon, bah alors c'est assez simple, on va regarder. Ici on a bien frame, euh, et si on clique, on peut voir qu'on a un, on peut créer un nouveau sprite frame. Donc, je clique dessus tout simplement, et vous pouvez voir qu'ici bah, j'ai maintenant euh, une petite fenêtre qui s'est ouverte qui va me permettre de gérer les animations. Alors, avant toute chose, il faudra enregistrer ici cette ressource qu'on vient de créer qui est le sprite frame. Donc, on va cliquer ici sur la petite disquette et on va faire un enregistrer. Comme ici je n'ai rien, euh, bah, ça me propose de l'enregistrer. Donc, déjà, je vais le nommer. Alors, on peut voir qu'il y a un underscore sprite frame, donc je vais le garder et moi je vais le, re je vais le renommer caractère. Sprite frame Et je vais aller le mettre dans un dossier spécifique. Et bah, pourquoi pas aller le mettre dans mon dossier de sprite et de caractère qui est ici. Et je vais l'enregistrer. Comme ça, c'est bien classé. Alors, comment ça fonctionne maintenant bah, Vous allez voir que c'est assez simple. Je vais prendre mon dossier de sprite. Je vais aller chercher mon personnage. Et ici, bah, je vais agrandir un petit peu pour voir les noms. Parce que là, on peut voir que ça va pas bien. Donc, j'ai une animation ici par défaut qui est notée. Donc, je vais double-cliquer dessus. Et je vais l'appeler IDLE pour IDLE. Maintenant, je vais aller chercher ici euh, mes « Fram Idle ». Donc j'ai ici celle-ci, je vais la glisser tout simplement dedans. Alors j'ai plusieurs façons de faire. Je peux ici tout simplement aller chercher euh, le dossier, par exemple « Platformer ». Voilà, euh, alors c'est pas là du tout, donc pour revenir en arrière ici, c'est les « Toons ». Voilà, et j'ai ici mes images. Donc on peut voir que bah, je peux le faire comme ça aussi et sélectionner une image. J'ai aussi si j'ai un spreadsheet tout simplement la possibilité ici d'aller chercher un spreadsheet et si vous alors là j'en ai pas mais vous allez pouvoir sélectionner des régions c'est assez simple on le fera un peu plus tard Là on ne va pas trop s'y intéresser, mais euh, ici ce que je vais faire, je vais tout simplement glisser ici euh, ma première image de mon animation qui est idle, qui est 0. Ici que vous pouvez voir, et j'ai ici un indice. Alors le problème c'est que euh, dans le kit j'en ai qu'une. Donc je pourrais par exemple, alors, si je fais un double clic je la vois là, voilà, donc ce que je peux faire ensuite c'est revenir sur l'animateur sprite et de recliquer. Vous voyez c'est là, mais sinon vous cliquez ici et vous allez récupérer ça. Donc je peux mettre aussi ici par exemple Interact, ça peut être sympa ça fera un petit pouce et je pense pas que j'en ai d'autres euh, il me semble que j'en avais une autre qui pouvait être sympa aussi qui était, qui était, qui était alors pas les attaques ça c'est embêtant, on va pas le mettre back non plus duck c'est quoi, bon de toute façon on va la mettre là duck euh, il s'assoit donc si vous voulez supprimer une image vous cliquez là ici vous avez des flèches voilà pour les déplacer et ici, je vous avoue que c'est pour insérer du vide. Alors, je ne vois pas l'intérêt, mais il doit y en avoir. Hein. Donc, je fais ça, je sélectionne la 2, je la supprime. Euh, il me semblait que j'en avais une autre. Alors, ça m'énerve. Euh, il me semblait que c'était speak ou un truc comme ça. Wide, c'est quoi Alors, je vais les mettre comme ça. Il eh, y a ça aussi qui aurait pu être sympa plutôt que... Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prévisualiser. C'est-à-dire que ici, je vais aller maintenant dans mon Animated euh, Sprite. Je vais dire ici que l'animation c'est idle. On peut voir que mes animations vont être là. Et je vais faire ici playing, tout simplement. Alors, il y a une chose qui doit déjà vous choquer. C'est qu'on voit bien que l'animation se joue. Mais le problème, c'est que mon sprite ici, regardez, il est derrière. Donc en fait, ce que je vais euh, devoir faire, c'est que je vais maintenant pouvoir supprimer le sprite. Il ne sert plus à rien. En fait, maintenant, c'est l'Animated Sprite. C'est un sprite animé qui va euh, le remplacer. Alors on peut voir qu'on a ça, bon, ouais, alors on peut dire que c'est plutôt pas mal. Alors euh, imaginons ici que je lui mets, euh, on va mettre quelque chose de plus lent, 2 deux, deux IPS, je valide. Ouais. Bon, euh, je, suis pas, je suis pas, je suis pas fan de cette animation idle, mais pourquoi pas, on va dire, euh, mais pourquoi pas, alors la vitesse, bah, encore une fois, ici vous pouvez la modifier comme ça, euh, moi je trouve que c'est rapide en fait, si je mets une frame, Ouais, c'est peut-être un peu mieux. Alors, On va dire qu'on va laisser une frame et on va la laisser comme ça. Donc j'ai créé ici mon animation. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant si je lance ma scène ben, On va pouvoir observer que mon personnage joue bien cette animation à idle. En fait un petit peu comme avec l'animateur euh, d'Unity. C'est-à-dire quand on crée une animation c'est elle qui joue par défaut. Là tout simplement on la sélectionne ici dans l'animated sprite. On dit quelle animation on veut jouer. Et on met playing. Alors euh, l'intérêt... Aussi, c'est que euh, bah, maintenant on va ensuite par le code dire maintenant tu joues telle animation, telle animation. Un peu comme on le ferait avec Unity. Donc, bah, on va créer nos autres animations. Donc, pour créer une nouvelle animation, je vais cl cliquer ici sur nouvelle animation. Ah, maintenant, on va s'occuper de walk. Donc, walk. Je vais chercher ici, j'ai 0 jusque 7 mes images, l'église dedans. Voilà. Et là, on a un petit aperçu. Donc là, je trouve que c'est pas très rapide. Donc, je vais monter un petit peu la vitesse. 8, ouais, je dirais même peut-être 10 voilà, on va tenter à 10 de toute façon on pourra revenir pour modifier ça ensuite on va avoir besoin d'une autre animation donc petit plus, et qui va être jump on va, même, pff, ouais, on va même jump up parce qu'on va gérer le saut en hauteur et en descendant, alors là mon... c'est assez pauvre, hein. j'ai qu'une euh, un sprite à chaque fois il me semble bon après, euh, voilà, donc jump ici, oh pardon, là j'en sélectionne de trop, une, hop, et ici et j'ai ce jump voilà ensuite je vais créer une nouvelle qui va être jump pardon il faut le sélectionner avant jump down quand je veux sauter sur le bas donc jump down il me semble qu'il y en a une qui s'appelle down jump alors il faut bien repérer avant je vais chercher ça alors, attaque non back back back back drag fall alors fall on va la glisser c'est celle-ci, voilà, « Fall ». Alors après, il y a « Fall down », vous voyez, euh, je l'ai testé, mais bon, euh, le problème, c'est que, bon, ça peut être sympa, mais, euh, bon, moi, j'aime pas. Mais euh, vous pouvez utiliser le sprite que vous voulez. Ici, j'en ai... Ah, oh, pardon, attention, ne pas vous tromper. Ici, vous voyez, j'ai tendance à vouloir appuyer sur la touche « Sub » du clavier, c'est bien là qu'il faut le faire. Donc bah ici je n'ai pas besoin d'IPS, ici non plus, le walk on l'a réglé et l'idle ici c'est fait. Donc c'est très simple, vous euh, voyez qu'il n'y a pas grand chose à voir là-dedans. Donc n'oubliez pas, alors je ne sais pas s'il faut le faire à chaque fois, mais là je vais le faire par sûreté, j'enregistre ici les modifications, mais je ne pense pas qu'il faut le faire à chaque fois. Donc maintenant qu'est-ce qu'il nous reste à faire Alors déjà on va voir une chose, je vais au niveau ici de l'animateur, je vais re refermer un petit peu ça parce que c'est trop grand, euh, je vais ici choisir de jouer walk. Euh, voilà par défaut, donc on va tester un petit peu voir, vous allez voir qu'il va y avoir un petit souci qu'on doit régler avec notre personnage, alors si je marche à droite donc déjà la vitesse panne, mais si je marche à gauche, je vais dire que ça va pas en fait il faut euh, qu'il va, le sprite soit inversé, en fait il faudra flipper euh, le sprite, et ça c'est pas très gênant parce que regardez on a un flip H, hop donc on l'a aussi sur Unity, dans le composant Sprite Renderer, il me semble, là il est sur l'animaté de Sprite, et il est aussi sur les Sprites tout court, donc c'est très simple. Euh, par contre, je vais choisir de modifier la vitesse du player, parce que là ça ne me va pas du tout, je trouve qu'il est trop rapide, donc je vais mettre 350 par rapport à, à la marche. Ouais, c'est pas mal. Moi bon, C'est même un peu trop rapide, alors je crois que j'ai un peu trop d'IPS, donc bah, encore une fois... On va aller modifier ça euh, au niveau de la team sprite caractère. Voilà, j'ai ici ma walk. C'est vrai que c'est un peu trop rapide. On va mettre 7 quand même. Ça me semble un petit peu mieux. Voilà. Bon, on va on pourra affiner ça après, hein, encore une fois. Voilà, c'est encore un peu trop rapide, il me semble. Euh, donc bah, je vais remettre. Alors vous voyez que c'est pas évident. Je vais le mettre ici euh, bah, 9 par exemple. Allez, on va euh, on va laisser ça comme ça. On verra bien. Donc, maintenant, si je mets à 9, voilà ce que ça donne. C'est pas mal. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est flipper notre sprite. Pour ça, il faudra qu'on accède. En fait, nous, nous sommes ici. On a un script qui est ici. On doit accéder à un nœud enfant qui est l'Animated Sprite et modifier son flippage. Bah, vous allez voir que ce n'est pas très loin de ce qu'on fait avec Unity. Donc, on va éditer euh, le script du player. On l'ouvre. Et là, comme on le ferait avec Unity. On va déclarer ici une variable, alors qui va être privée, par exemple, qui va être de type animated sprite. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est un petit peu comme le composant d'Unity. Euh, et voilà. Ce que je vais faire au ready, donc c'est un peu le start d'Unity. Euh, ah oui, pardon, il faudrait quand même la nommer. Voilà. Donc on va l'appeler anime pour pas trop. Euh, voilà. Donc au ready, bah, tout simplement, au start, on va dire qu'on va aller chercher. Donc avec Unity, on ferait un get component. Bah, ici, on va faire un get node. En fait on va aller chercher un nœud ce nœud c'est un nœud de type animated sprite et entre parenthèses je vais devoir mettre son nom le note passe alors en fait moi ça tombe bien j'ai pas changé le nom donc il s'appelle ici voilà animated sprite alors pour que vous compreniez bien j'enregistre je retourne dans le jeu ici euh, si je l'appelle euh, animated sprite euh, bah, on va mettre player derrière juste pour le fun voilà maintenant alors j'ai mis les majuscule Uh, ctrl z on va y arriver voilà ici je mets un l minuscule en fait c'est son nom donc ici ce que je fais dans mon script c'est que je vais tout simplement dire ici que c'est un node qui, qui est de type animated stride et son nom est tout simplement animated stride, sprite player je vais arriver à le dire vous voyez que c'est pas compliqué alors maintenant on va s'occuper toujours dans le, ici dans le physics process on va rester dans le physics process on va ici maintenant flipper le caractère donc on va faire un flip character. Character. Je vais y arriver. Donc en fait, qu'est-ce que je dois faire bah, C'est simple. Hein. Maintenant, on va faire pas mal de if, mais euh, c'est très facile en fait. Donc si velocity.x, c'est-à-dire sur l'axe x, est égal à 0, euh, pardon, qu'est-ce que je vous dis Velocity.x est plus petit euh, que 0, c'est-à-dire que je vais vers la gauche, à ce moment-là, je vais faire un anime. Point, et je vais aller chercher la propriété flipH, et je vais dire qu'elle est égale à true, tout simplement, c'est un boolean Ensuite, si je vais à gauche, bah, je fais la même chose, if velocity.x, si je vais à droite, pardon, est plus grand que 0, à ce moment-là, je fais un anime.flipH est égal à false. Et ça, ça suffit pour flipper le caractère, pour voir que c'est assez simple, en fait, quand, quand vous comprenez un peu le principe. Donc maintenant, on lance le jeu et on va observer et vérifier que le comportement est OK. Donc je vais à droite, je vais à gauche, ça fonctionne. Vous voyez que ça s'inverse bien et ça marche. Alors je pense qu'il se déplace peut-être un peu trop rapidement. Euh, bon, on verra ça ensuite. Alors, euh, maintenant, on revient ici. On va s'occuper des animations. Donc les animations, bah encore une fois, quelques if pour tester la velocity X et Y. Et vous allez voir que ça va être très vite fait. Donc on va faire un if velocity.x est égal à 0. Mais aussi que velocity.y est égal à 0. Ça veut dire tout simplement bah, que je vais être en position idle. Donc je fais un anime, et là je vais faire .play, et je vais nommer tout simplement mon animation. Ici elle s'appelait idle. Voilà. Donc attention, c'est sensible à la casse. Donc maintenant on va pouvoir déjà tout de suite tester, et si je lance la même scène, normalement mon player devrait être en idle. Voilà, on peut voir que c'est bien l'animation idle que j'ai choisi qui se joue. Et si je le déplace, rien ne se passe. Et eh bien c'est tout à fait logique parce qu'on ne l'a pas géré. Donc maintenant on va s'occuper de ça. Quand je marche ben, C'est simple. En fait, je marche quand x, la velocité sur x, n'est pas égale à 0. Et eh bien on va faire ça tout simplement. If velocity.x est différente de égal à euh, 0, alors anim.play walk. Et voilà, le tour est joué. Regardez, je relance, je suis en idle par défaut, ma velocité est à 0. Je vais à gauche, je marche, je lâche, je reviens en idle. Et ainsi de suite. Voilà, on peut voir que ça fonctionne très très très très bien. Bon maintenant il nous reste à voir le saut parce que là vous pouvez voir que bah, je saute, voilà je joue l'animation. Donc ça bah, il faut le régler aussi et encore une fois avec une petite ligne ou deux on va régler ça. En fait on va régler le saut, euh, l'animation de saut en haute, quand on va en hauteur. Bon là en fait j'ai qu'un sprite mais c'est assez simple encore une fois vous allez comprendre si Velocity Y est plus petite que 0 alors attention ici moi j'ai tendance à me tromper parce qu'en venant d'unity, si elle descend ça veut dire qu'on on descend, Lors ici c'est l'inverse on monte, donc on va sauter donc on va faire un animation play et le nom c'était jump euh, et on va pas faire trop polyline play, voilà donc maintenant on va tester et on va pouvoir observer que voilà et si je saute alors là, il ne l'a pas joué. Alors j'ai 53 erreurs dans mon debugger, je ne l'avais pas vu. Erreur ici. Il n'y a pas de jump. Alors j'ai dû me tromper dans le nom. Vous voyez qu'en en fait c'est comme dans Unity, c'est assez simple. On va vérifier ici donc l'animaté sprite. Je clique ici sur le frame. Après, là. Et c'était jump up. Voilà. Donc vous voyez que c'est très bête. Mais maintenant, on va pouvoir voir que ça fonctionne. Vous voyez Donc, est pas, euh, on est vraiment sur un comportement. Moi, je ne suis pas trop dépaysé par rapport à Unity. Donc, on peut voir que le personnage saute bien. Et voilà. J'ai un jump down. Ce serait dommage de m'en privier parce que quand il descend, en fait, je voudrais qu'il joue l'autre animation. Bon, là, si j'avais une animation de saut dans Unity, c'est très simple ce qu'on fait. On lui fait faire l'animation. Là, ne la joue pas en boucle hein, pour le saut. Donc ici, on voudrait jouer quand ça euh, descend. Bah, c'est assez simple. C'est la même chose, en fait. C'est ici, enfin la même chose, à peu de choses près. C'est-à-dire que quand ici je descends, bah en fait, je suis supérieur à 0 dans Godot. Et ici, je vais mettre Jump Down. Tout simplement. Donc si je fais ça, et que maintenant on reteste notre scène, on va pouvoir observer que je me déplace, je saute, et on peut voir que quand il descend, il change bien de sprite. Regardez. Hop, dès qu'il descend, c'est parfait. Donc on peut voir ici qu'on a réussi à animer notre personnage de la façon la plus simple possible. C'est très simple dans Godot. Encore une fois, ici, je n'ai pas forcément des sprites qui sont bien évolués, mais ils font le travail. Alors ce qu'on peut faire aussi pour tester, c'est euh, tout simplement... Alors ici, euh, votre player, vous voyez que si vous ne voulez pas qu'il qu move sous le temps comme ça, il suffit tout simplement... Alors je vous avoue que je ne pense pas qu'on peut euh, désactiver, parce que si je fais ça, il ne va pas se lancer. Je vais devoir aller faire un playing. Alors je pense que c'est possible... Ah non, ça fonctionne, il s'active tout seul. Bon oh, bah c'est parfait. Voilà, le fait de faire un play. Alors par contre, on va, on va tester le fait de. Oui, je pense. On va voir si l'idle fonctionne. Ouais, tout fonctionne. Donc voilà. Bon, c'est assez simple. Vous pouvez voir que c'est un composant. Euh, enfin, un composant, je dis un composant, c'est un nœud. Euh, qui va être assez facile à utiliser. Alors pour tester, ce qu'on va faire, on va tout simplement ici faire un. dupliquer le. le. le. le, le, le ground. Et ça nous permettra de voir aussi quelque chose qui est assez intéressant. Euh, donc si ici si, je déplace ce deuxième ground, que je le mets ici, et que maintenant je modifie sa taille, hop, alors, oui, c'est pas évident. Alors je vais le faire d'un axe à l'autre, voilà. Euh, ici j'ai inversé le collègue, voilà. Hop, on va faire ça comme ça, voilà. Et on va euh, modifier ça comme ça, on va le mettre un peu plus petit. Alors encore une fois, c'est pas très joli, mais ici le but, oh, pardon, l'outil de déplacement, c'est pas très joli, mais le but c'est de voir si ça se comporte correctement, donc j'espère que je pourrai sauter assez haut, donc on va vérifier ça, hop, tout juste, voilà, et si je saute, on peut voir que j'ai bien l'animation qui joue, voilà, alors je peux sauter bien haut d'ailleurs, voilà, je sais pas pourquoi, voilà, donc on peut voir que ça fonctionne très bien, j'ai bien la collision ici, et euh, si je saute, je descends, j'ai bien mon animation euh, lorsqu'il tombe en fait, qui se joue, donc on a ici animé notre personnage, pour voir que c'est très simple. Alors attention, euh, imaginons ici comme j'ai fait une duplica un duplicata de mon objet, j'ai « Ground 2 ». Regardez si je modifie ici son collision shape, je vais l'agrandir, vous pouvez voir qu'il agrandit l'autre aussi. En fait c'est parce que les deux objets, les objets ont été copiés, donc je pense que, attention, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire. Mais euh, ici, euh, alors on pourrait en faire, je pense, un préfab. Alors on va voir ça un peu plus tard, comment ça fonctionne les préfabs. C'est un autre système, mais euh, ça fonctionne plutôt bien. Donc, on a ici animé notre personnage 2D. On peut voir que bah, c'est sympa. Il, euh, il a toutes les animations d'un personnage. Évidemment, ici, des animations assez basiques. Mais on va pouvoir en implémenter d'autres par la suite, quand on aura vu un petit peu la logique du jeu. Maintenant, il y a encore beaucoup de choses à voir, parce que bah, là, on a fait un personnage, c'est bien. Mais euh, maintenant, on va voir comment on peut opérer pour créer euh, un level, les outils de level design, les time maps, on va aussi voir par la suite comment gérer la caméra, parce que là on ne la gère pas du tout, regardez si je sors, hop, je, je sors, et euh, bah, je vais tomber en bas de ma plateforme et je ne peux plus revenir, voilà ce qui est le cas ici. Donc on va gérer tout ça, on va voir qu'il y a pas mal de choses à faire encore, et euh, bah, Godot, euh, vous pouvez voir que pour l'animation, on n'est pas trop dépaysé, encore une fois, si on fait le lien avec Unity, moi je trouve qu'on n'est pas très loin en fait du fonctionnement, Enfin, plus du fonctionnement pour ceux qui ont connu euh, du système d'animation de départ. En fait, avant qu'on avait la, la, On utilisait les animations legacy, c'était un petit peu ce principe-là. On va dire que c'est un mix entre les deux. En tout cas, ici, je trouve ça moi assez simple à comprendre pour quelqu'un qui débute. Euh, bon, pour moi, encore une fois, à ce stade pas trop déçu de Godot, je, je lui trouve quelques inconvénients, mais on, on en discutera tout au long ici de ce, cette série et, on, et je les relèverai peut-être le, au moment venu, peut-être je me trompe aussi, si jamais vous voyez qu'il y a des choses que je fais mal, n'hésitez pas à le dire parce qu'encore une fois c'est du live, ici je découvre en fait, je teste, j'essaye je teste, de faire les choses, je, je teste et dans la foulée, bah, je, je vous reproduis ça donc euh, il est possible que je l'utilise mal, bah, effectivement je suis habitué sur d'autres moteurs physiques, Godot vraiment je le découvre, donc euh, bah voilà mais pour le moment il me plaît assez, on fera de toute façon à la fin de cette série une petite synthèse et on en discutera. Donc voilà je vous dis euh, bah à bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, partager cette vidéo en masse, au plus on est, bah, au plus ça me motive à faire des vidéos et puis voilà. Donc je vous dis à bientôt.